La lettre J, minuscule. On trace une ligne vers le bas Qui se termine en courbe vers la gauche Et au-dessus de la ligne on met un point Et voilà la lettre J, minuscule. Désolé. Merci. Merci. La lettre J majuscule. On fait une grande ligne vers le bas qui se termine en petite courbe. Ensuite, on trace un petit trait et en haut. Le J majuscule, il est très beau. La lettre J, J J la lettre J, débute le mot je dis. Elle est au début de jambon, je vois J. A, je ne sais quoi J. Oh, merci, merci. <rires> La lettre J. J comme dans jambon Jardin jaune jacquard Jumelle ju La lettre J, la lettre J, la lettre J. <tousse> maman, c'est pas le bon maman.